tel que prévu, nous entamons la deuxième partie de cet avant-midi par la divulgation de facteurs clés de succès de l'immobilier résidentiel. Cette première présentation de la deuxième partie sera euh, suivie d'un panel de quatre experts et vous aurez définitivement plusieurs réponses aux questions que vous vous posez, peut-être depuis ce matin, mais aussi euh, qui seront suscitées éventuellement. Pour euh, élaborer ces facteurs de succès, la Corpic a réalisé plus de 20 entrevues en profondeur auprès d'experts et intervenants du milieu afin de dresser un portrait des grands enjeux de l'immobilier locatif. L'analyse des résultats a permis d'établir les grandes tendances sociales et économiques, ainsi que les 10 facteurs de succès. Pour nous faire cette présentation, et Il sera aussi l'animateur la, du panel qui suivra. Il, est, il possède 20 ans d'expérience en relations publiques et en relations gouvernementales. Il a fait ses classes dans l'industrie de la restauration, mais provenant d'une famille de propriétaires de logements, il s'intéresse de près maintenant aux questions touchant l'investissement, la réglementation et la gestion immobilière. Vous le connaissez puisqu'il agit à titre de porte-parole et intervient régulièrement dans les médias et auprès des instances gouvernementales. J'invite à me joindre ici à l'avant, M. Hans Brouillette, qui est votre directeur des communications et affaires publiques à Corpique. M. Brouillette. Bonjour, merci Gilles. Alors, effectivement, on a fait une vingtaine d'entrevues extrêmement intéressantes au cours des dernières semaines avec des, des experts de différents milieux, donc gestionnaires, propriétaires, évaluateurs courtier immobilier, chercheur, économiste. Alors, la liste de, des gens qu'on a rencontrés et qu'on a euh, donc interrogés se trouve dans, à la fin du programme qui vous a été remis à l'entrée. Donc, vous pouvez euh, voir là, vraiment que ce sont des gens, là, des, vrais, des vrais experts, dont certains seront avec nous tantôt pour euh, le panel, et d'autres aussi sont dans la salle. Alors, merci, euh, merci d'être avec nous. Avant de débuter avec les dix facteurs clés de succès en immobilier résidentiel, il faut regarder d'abord le contexte social et économique. Donc, quelles sont les forces en présence dans le marché immobilier qui sous-tendent les, les différents segments du marché immobilier? Il y a bien sûr l'occupation du territoire, le développement durable, la démographie, très important, et également l'économie. Donc, ensuite, on fera un constat et on abordera en tant que tel les dix facteurs clés du succès en immobilier. Alors, juste, euh, juste avant de débuter avec euh, le, premier, euh, le premier volet qui est l'occupation du territoire, euh, on va entendre quelques extraits de gens qu'on a interrogés là, au cours des dernières semaines. Il y a une forte tendance qui consiste à développer des projets immobiliers à usage multiple, bien intégrés et ordonnés, pour mieux servir la population. On recherche à regrouper une masse critique de gens à un même endroit, à multiplier les services qui leur sont offerts et à leur faciliter l'accès au transport. Les plans d'aménagement et de développement du territoire démontrent bien le souhait de densifier le territoire blanc. C'est une vision sociétaire dans laquelle les projets multifonctionnels intégrés seront privilégiés. La copropriété est le mode d'habitation privilégié pour assurer la densification du territoire. La conversion de bâtiments en résidences pour étudiants ou résidences pour aînés est une réalité qui émerge au centre-ville de Montréal. Des projets dans ce sens sont à prévoir dans les prochains mois et les prochaines années. Donc, effectivement, la densification euh, du territoire est un élément extrêmement important. Euh, densification, il faut le dire, un peu forcée. Euh, forcée par quoi? Finalement, par essentiellement deux choses. Donc, des coûts d'habitation en général qui sont beaucoup plus élevés maintenant. Alors, les, ça prend les milieux de vie qui vont se transformer pour devenir de plus en plus économiques, donc euh, épargner, permettre d'épargner euh, sur les coûts, les, les coûts d'habitation. Une mise en commun des services pour l'habitation, des plus petites superficies Vrai aussi parce que les ménages sont de plus petite taille, mais aussi parce que c'est plus économique. Il y a la question des transports aussi. Donc, euh, c'est évidemment pris en considération quand on parle de nécessité de densifier euh, l'occupation du territoire. Donc, la question des transports avec euh, les, les temps énormes pour euh, se déplacer et les coûts reliés aussi au transport, notamment à l'automobile, entre en ligne de compte. L'autre euh, élément important euh, qui explique aussi cette densification forcée, c'est vraiment la situation financière des villes qui est désastreuse. Donc, le modèle d'affaires des villes, modèle économique, euh, tient difficilement la route, euh, sans jeu de mots, et il faut absolument, euh, du côté des villes, voir dans la densification, une, une partie de la solution au problème de coûts. Alors, évidemment, pour améliorer leur modèle d'affaires, les villes vont euh, favoriser une réglementation qui... Euh, va permettre donc une densification. Évidemment, dans un contexte de densification, c'est sûr que le condo, le condominium, donc les copropriétés, bénéficient d'un environnement favorable, on le comprend bien. Donc, le, le condo qui est le nouveau-né du parc immobilier, un parc qui est vieux d'une quarantaine d'années. Euh, par contre, évidemment, parallèlement à ça, le, le parc traditionnel, lui, accuse un déficit d'entretien qui, euh, fait fuir, euh, disons, pas tous les occupants, mais euh, bon nombre d'occupants qui se disent, bon, ben c'est un vieux parc, euh, moi, je veux un logement en meilleur état. Et euh, évidemment, dans ce contexte-là, le condo euh, connaît un certain essor. Euh. Donc, il euh, y a aussi peu de contraintes réglementaires dans le, la copropriété, dans le condo. C'est sûr que les choses peuvent changer, vont probablement changer au cours euh, des prochaines années, mais quand on le compare au marché traditionnel, au secteur traditionnel des logements locatifs, euh, c'est sûr là, que la, la donc, les, les règles ne se comparent pas. Euh, il y a une pression qui est exercée aussi par la construction de condos sur le prix des terrains, surtout dans les marchés centraux, donc des, euh, des, des coûts élevés, qui fait en sorte qu'il y a une pression à la hausse sur les prix qui rend ni plus ni moins presque impossible ou non rentable la construction de logements locatifs traditionnels sur ces mêmes terrains-là. Donc, pression à la hausse sur les prix des terrains et éventuellement, euh, disons, impossibilité d'y construire des logements locatifs le modèle économique étant euh, non viable. Deuxième, euh, deuxième force en présence, le développement durable. Développement durable, euh, bon, c'est sûr qu'on euh, a souvent vu tout ce qui est vert, on dit bon, c'est bon, euh, bon pour notre société, c'est bon pour l'environnement, il faut avoir euh, pensé développement durable, économie d'énergie, sauf que euh, ce qui va euh, changer au cours des prochaines années, c'est que le cœur et la raison vont euh, se retrouver. Oui, le cœur va avec euh, des bonnes pratiques euh, environnementales, mais la raison, c'est qu'il y a des coûts reliés à ça, des coûts qui vont pouvoir être épargnés ou à tout le moins être freinés par euh, des décisions qui vont avoir une, une, une incidence sur l'efficacité énergétique des bâtiments. Donc, ça, c'est sûr que ça va euh, faire en sorte d'avoir des consommateurs prêts à payer un peu plus pour une euh, propriété avec, euh, qui, qui génère une efficacité énergétique. Il y a toutes sortes de pratiques aussi qui vont se développer au cours des prochaines années. C'est sûr que ça va prendre des politiques gouvernementales. Il y en a quelques-unes, mais elles sont relativement timides jusqu'à maintenant. Troisième force en présence, et elle est très importante, la démographie. Alors, la, la démographie, évidemment, euh, on, on a pu constater que la clientèle change dans le marché locatif, l'ensemble, en fait, des, des segments du marché locatif. La clientèle change. La clientèle, la mieux nantie, il faut le dire, au cours des dernières années, euh, s'est massivement tournée vers la propriété, a accédé à la propriété, ce qui fait qu'en proportion, il y a certains segments de marché qui sont euh, en émergence, si on veut, et même en nombre de ménages sont en émergence également. Donc, on parle ici euh, des ménages à faible revenu. Alors, si les gens qui ont des meilleurs revenus quittent, forcément, on doit composer avec des gens qui euh, ont des revenus plus faibles. Euh, les immigrants, c'est une manne. Il y a énormément d'immigrants. On parle de 45 à 50 000 par année qui entrent au Québec. Les personnes âgées, la pyramide de l'âge fait en sorte que là, on va avoir vraiment un bassin important de personnes âgées qui vont, euh, qui vont changer leur mode d'occupation, d'habitation au cours des prochaines années. Les personnes seules, donc des ménages d'une seule personne. Un ménage locataire sur deux est composé d'une seule personne. C'est considérable. Les étudiants, dans une moindre mesure, mais tout de même, on voit, une question, euh, on voit cette question-là émerger. Donc, euh, les étudiants avec les résidences pour étudiants là, qui, euh, qui émergent. Donc, tout, toutes ces clientèles-là amènent un risque, un niveau de risque qui augmente. Il y a des coûts de gestion qui vont être à la hausse avec ces clientèles-là. Par contre, il faut le voir aussi comme une opportunité extraordinaire qu'il faut saisir. Abordons quelques autres extraits qui ont été euh, retenus de nos experts avant de, avant de toucher au volet économie. Plusieurs propriétaires misent sur l'appréciation de valeur de leur immeuble pour générer un rendement. Mais la croissance de valeur ne pourra pas se maintenir, puisque les taux de capitalisation ne baisseront pas davantage. Actuellement, les coûts d'exploitation augmentent à un rythme beaucoup plus accéléré que les revenus. Le coût des travaux augmente de façon importante en raison des lois, des règlements et de la hausse du prix des matériaux. Un des enjeux importants pour les résidences privées pour aînés est certes la réglementation provinciale. Alors on sait qu'il y a huit ans, les résidences n'étaient soumises à aucune réglementation, alors qu'actuellement, cette réglementation-là s'est intensifiée, ce qui fait une augmentation des coûts d'exploitation. Et comme la majorité des résidences pour aînés au Québec est composée de très petites résidences, ils ne tiendront pas le coup. D'ailleurs, plus d'une soixantaine ont fermé au cours des six derniers mois. Alors, le volet économique, évidemment, englobe énormément de choses. Une première qui nous vient tout de suite à l'esprit euh, au niveau économique, c'est l'augmentation la, très forte des valeurs dans le marché, qui ont été euh, en bonne partie, évidemment, poussées par euh, des faibles taux d'intérêt qui ont permis euh, à beaucoup de gens d'emprunter et de financer euh, leurs projets. La valeur également du locatif traditionnel, en particulier, a été soutenue par la rareté de l'offre. Hein. Patrice Ménard, tantôt. Nous l'expliquait bien. Donc, rareté de l'offre poussait des prix vers le haut. Par contre, il n'y a pas eu de croissance analogue des revenus pendant cette période-là. En fait, il y en a eu une, mais elle n'était certainement pas en lien avec l'augmentation des valeurs. Juste pour Montréal, là, les Plex se vendent trois fois le prix euh, de, de ce qu'ils étaient en 2000. Donc, c'est 200 d'augmentation de valeur marchande. On entend bien de valeur marchande. Par contre, les loyers ont augmenté à peu près au niveau de l'inflation au cours de la même période, donc d'environ 40 Donc, il y a un écart qui se creuse, évidemment. Euh, il y a une question aussi de contrôle des loyers qui entre en jeu dans la, la, la situation économique. Euh, le contrôle des loyers, même s'il y a 5000 cas seulement de fixation de loyers par année, reste que la régie du logement, l'intervention, la publication de taux a une influence euh, dans, euh, dans l'évolution des loyers. Et, euh, et cette influence-là n'est pas exercée uniquement sur les logements locatifs. C'est beaucoup plus large que ça. Donc, quand on contrôle le segment du marché locatif traditionnel avec euh, euh, les critères de fixation de loyers, ça a un effet sur tout le reste. Donc, plus les loyers sont bas… Alors, plus ça devient intéressant pour des, des gens de demeurer locataire, donc de ne pas accéder à la propriété, surtout en période où les coûts deviennent très, très euh, élevés. Il y a aussi la question des… bon, évidemment, s'il y, y a moins de gens ou il y a des gens qui disent « ben moi, je, je préfère demeurer locataire, ça ne coûte pas cher versus m'acheter un condo », donc il y a des condos qui ne sont pas en vente. Il y a aussi euh, forcément des, euh, des, des, des promoteurs qui disent ou des investisseurs qui disent « ben le condo, je vais le mettre en location en attendant », mais même là, la location, les, les coûts de location des condos sont en lien avec le marché locatif traditionnel. C'est sûr qu'on on peut dire, oui, mais il y a un écart énorme, on, on parle de, de locatif traditionnel à 700 par mois le loyer et les condos à 1100, 1200 sauf, et, et avec raison parce que les condos sont généralement neufs, sauf que cet écart-là euh, pourrait être réduit si, effectivement, on ne freinait pas autant le marché locatif traditionnel, donc les, le, les loyers. C'est un peu comme s'il y avait un escalier, mais il manquait trois ou quatre marches. Donc, la marche est haute. Ça prend un lien plus graduel entre l'offre de logement traditionnel et l'offre de logement à location neuf, sous forme de condo ou autre. Toujours dans le volet économique… Le financement impacte de plus en plus le modèle d'affaires. Donc, on l'a vu tantôt euh, dans la, la, la, la présentation de, la, euh, de M. Cardinal. Donc, il y a un resserrement des critères de prêt. L'écart se creuse entre la valeur marchande et la valeur économique. Le financement devient moins accessible. Le refinancement s'annonce plus difficile, lui aussi, et sans programme d'entretien euh, que possédera, que développera le propriétaire, sans repositionnement aussi, de son produit, de son, de son immeuble, eh l'actif pourrait être réévalué plus durement par les financiers. Il y a la question des coûts de construction, coûts de rénovation, qui sont toujours en hausse. L'immobilier résidentiel, bon, à part les, les grands projets, les, les, les secteurs qui sont euh, les quartiers entiers là, qui sont développés par des euh, promoteurs, reste que les, les, les, les entrepreneurs dans la rénovation sont peut-être un peu moins intéressés au secteur résidentiel, surtout quand on parle de rénovation. Donc, quelques dizaines de milliers de dollars ne euh, permettent pas nécessairement d'avoir euh, une panoplie de, de, de D'entrepreneurs qui sont prêts à faire les travaux. Il y a des coûts de main-d'œuvre qui sont en hausse dû à la demande pour euh, la construction, euh, coûts euh, également de matériaux. Euh, il y a un boom donc de la construction qui fait grimper les prix. Et là, on voit euh, essentiellement deux phénomènes. Donc, pour une même rénovation, et, et Dieu sait que, et vous le savez, le parc immobilier euh, locatif traditionnel en a besoin de rénovation. Donc, euh, pour une même rénovation, les coûts de main-d'œuvre et de matériaux augmentent sans cesse. Donc, on doit de plus en plus rénover, mais ça coûte de plus en plus cher le faire. Et à chaque rénovation, les normes et les standards sont plus exigeants. Donc, on veut rénover quelque chose, mais whoops, les normes ont changé, euh, et au niveau, que ce soit au niveau euh, sécurité du bâtiment, que ce soit au niveau euh, urbanisme. Alors, il faut investir encore davantage. Et on a toujours notre contrôle des loyers par rapport à ça, qui rend risqué l'investissement en rénovation. Et pourtant, la rénovation, elle est incontournable. Et quand on parle de réglementation, euh, on doit aussi euh, se souvenir qu'en mars dernier est entrée en vigueur la loi 122 qui oblige l'inspection et la rénovation et la tenue d'un registre d'inspection des façades de bâtiments, des euh, stationnements à étage. On parle également des tours de refroidissement. Tout ça est survenu… Euh, tout ça découle d'événements qui sont survenus, d'événements malheureux où il y a eu des décès. Alors, réglementation beaucoup plus imposante de la part du gouvernement qui est aussi repris par les villes. Donc, on, on sait que, par exemple, pour la loi 122, les, les immeubles de cinq étages et plus sont visés, mais les villes pourraient exiger euh, des… De, une application pour adopter des règlements encore plus, plus sévères pour l'ensemble des, des immeubles. Il y a la sécurité incendie également. Hein. Je ne sais pas si vous avez reçu des visites d'inspecteurs municipaux, mais de plus en plus, on a des exigences, parfois même abusives, là, des exigences de rendre un immeuble qui date qui a été construit il y a 30 ans avec les normes de l'époque, de le rendre conforme aujourd'hui, avec les normes d'aujourd'hui. Du côté des résidences pour aînés, là aussi, on a d'importantes... Euh, d'importantes... Euh, des attentes au niveau réglementaire, au niveau euh, gouvernemental, alors la certification, euh, l'introduction euh, de mitigeurs d'eau chaude, tout ça suit encore une fois des événements qui sont survenus, donc un peu au gré des événements. On augmente les normes, on verra bien ce qui va se produire suite à, au décès de personnes à l'île verte de, dans une résidence. C'est évident que le gouvernement va vouloir se pencher sur les normes de sécurité incendie encore davantage. Alors, on doit surveiller ça, mais euh, évidemment, tout ça a des coûts, des coûts importants qui font que sur le marché, euh, on, on risque de voir surtout des petits joueurs être, être écartés. Allons-y avec quelques autres extraits concernant le constat qu'on doit faire de tout ça. L'investissement immobilier est devenu plus difficile au Québec. Il est donc important d'introduire des incitatifs à l'investissement et de revoir le rôle de la Régie dans le contrôle des loyers. Il sera de plus en plus important d'augmenter les revenus pour refinancer les immeubles, afin de conserver le même niveau de valeur, mais les contraintes de la Régie rendent cet exercice difficile. Tôt ou tard, il y a quelqu'un qui devra payer pour le déficit d'entretien du Parc immobilier québécois. Le niveau de risque s'est accru considérablement. On fait face à un changement structurel qui va bouleverser l'industrie. Alors, l'immobilier change. Un niveau de risque accru, on vient de le dire, de, accru de façon substantielle. Ça donne un cocktail épicé. Hein? Les taux d'intérêt, les valeurs, les coûts élevés d'exploitation... Et ajoutons à ça les difficultés, disons, « made in Québec », là, vraiment ce qu'on a, ce qu'on ne qu peut pas se permettre, c'est-à-dire une réglementation dont on n'a pas les moyens, réglementation qui vient répondre à certains besoins, c'est vrai, mais on n'a pas les moyens, on, on, on, on ne nous accorde pas les moyens pour répondre à ces nouvelles exigences-là. Donc, le résultat est euh, qu'on retrouve des, des changements structurels importants dans le marché immobilier locatif. Donc, au-delà d'un simple cycle immobilier, on voit vraiment des changements en profondeur qui vont s'opérer. Alors, voilà plusieurs déclarations. J'espère que vous vous reconnaissez dans certaines de ces déclarations-là ou que vous allez vraiment pouvoir les intégrer chez vous. Ce qui nous amène aux 10 facteurs clés de succès en immobilier résidentiel qui se dégagent des entrevues que la Corpic a réalisées au cours des dernières semaines. Donc, premier facteur clé passer de propriétaire à gestionnaire. Une propriété, peu importe sa taille, doit avoir un directeur général, quelqu'un qui, qui prend le contrôle euh, de, et ne va pas simplement s'occuper des, des opérations. Une personne qui euh, va avoir des aptitudes en service à la clientèle, bien évidemment. Donc, un ensemble de compétences qui fait que le service euh, sera perçu par les locataires comme étant vraiment euh, de grande qualité. Euh, également, ce, passer de propriétaire à gestionnaire, ça veut aussi dire d'être en mesure de gérer des grands projets, des projets de rénovation, des projets de repositionnement de l'immeuble. Donc, euh, c'est incontournable avec un vieillissement du parc immobilier euh, locatif. C'est évident que des grands travaux devront s'effectuer. Mais la rentabilité de ces travaux-là, le déroulement, le choix des travaux, le choix d'un entrepreneur, le suivi avec les, euh, avec les locataires et avec les entrepreneurs pour s'assurer que tout se déroule bien, euh, ça passe par une bonne gestion. Donc, au-delà d'être propriétaire, il faut être gestionnaire. Deuxième, euh, deuxième facteur, de gestion des opérations à création. De valeur. Donc, au-delà d'exploiter un immeuble, il faut se demander comment on procure plus de valeur à l'actif. Alors, ça, ça veut dire des repositionnements, ça veut dire des transformations. Il ne suffit pas juste simplement de détenir un immeuble, mais c'est vraiment de l'amener du point A au point B en pensant déjà euh, à ce que sera le point C qu'on vise à plus long terme. Donc, il faut construire du capital. Comment vous pouvez élever la valeur de l'immeuble en euh, le repositionnant dans le marché Troisième facteur clé, passer de logement à milieu de vie. Oui, vous louez des logements, vous louez une habitation avec des accessoires, mais euh, vous louez également un milieu de vie. Alors, vous procurez un milieu de vie à des gens qui recherchent un bien-être, qui recherchent des avantages, qui recherchent un mode de vie. Alors, hausser les revenus en créant un milieu de vie, c'est possible. Oui, il y a des coûts reliés à ça, euh, à, à développer un milieu de vie intéressant, mais euh, ça peut se recouvrir facilement dans euh, les loyers si, euh, si c'est bien fait, si le, les locataires ont l'impression d'en avoir pour euh, leur argent. Donc, développer une série de petits plus qui répondent à des besoins clés, mettre en valeur euh, les possibilités de l'immeuble, euh, offrir par exemple euh, des activités, euh, je parle surtout ici au plus gros logement où il y a quand même un certain nombre de locataires, alors des cours de natation, du yoga, activités sociales, des stationnements, postes de sécu sécurisés pour, euh, pour les vélos, des espaces de jeux pour les enfants… Alors, euh, ce sont des choses intéressantes. D'avoir des immeubles branchés aussi, branchés ou, ou, ou sans fil, là, euh, oui, il y a des coûts reliés à ça, mais il y a également des avantages, donc d'avoir tout inclus pour, euh, pour les locataires. Ça rend l'habitation beaucoup plus euh, agréable et complète en soi. Alors, posez-vous la question, si moi-même j'y habitais, qu'est-ce que j'aimerais retrouver? Quatrième facteur clé, passer de logement à louer, à produit, à promouvoir. Nous sommes à l'heure du marketing immobilier, donc il faut évidemment connaître son marché cible, développer une offre qui est en lien avec euh, ce marché cible, au-delà de ce que veulent les gens. Euh, Posez-vous la question si euh, le, le produit que vous offrez est en adéquation avec leur capacité de payer. Et des fois, on a l'impression que la capacité de payer n'est pas là, mais oubliez jamais une chose, un consommateur, un acheteur ou qui que ce soit, peut déplacer aussi son budget quand il y a un intérêt. Euh, on voit même des gens, des fois aujourd'hui, ils ont même plus, les jeunes, au lieu de s'acheter une auto, vont s'acheter un ordinateur. Euh, donc, il y a des choses, où un utiliser des un, une tablette électronique, il y a toutes sortes de choix qui se font, qui évoluent avec, euh, avec le temps. Alors, euh, le budget est quand même relativement flexible. Bien cibler votre clientèle. Donc, un marketing efficace, c'est l'art de rejoindre les locataires désirés et non pas les indésirables. Alors, mieux votre euh, message sera rédigé, plus il sera bien ciblé il et sera, il sera diffusé dans des canaux qui euh, visent les bons marchés, plus vos résultats seront optimaux. Quatrième, euh, pardon, cinquième facteur clé qui nous a été, euh, qui a été identifié suite aux entrevues les aînés vont conditionner la demande. Alors on a vu euh, plusieurs statistiques tantôt euh, concernant les, les, la population locataire, en fait le, le, le bassin de locataires potentiels et l'âge des segments. De marché. Donc, les aînés, on parle surtout ici des baby boomers qui, euh, les premiers sont arrivés à 67, 68 ans. Donc, au cours des prochaines années, cette première vague de baby boomers, euh, je dirais autour de, de 5 à 10 ans, vont euh, probablement changer d'habitation, vont peut-être vendre des propriétés. Certains sont déjà locataires, vont continuer d'être locataires, d'autres vont euh, vendre leurs propriétés pour devenir locataires ou, ou propriétaires ou copropriétaires de condos, c'est possible aussi. Alors, ce sont évidemment des personnes âgées, des personnes stables, sauf que attendez vous à ce que euh, cette vague de boomers-là soit euh, des gens aussi très exigeants en termes de services. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? De quoi ils auront besoin? Euh, très certainement que les logements adaptés auront une cote, euh, euh, enfin, seront beaucoup plus convoités que les autres. Euh, donc, ce sont euh, des questions à vous poser maintenant. Est-ce que, je, est -ce que mon, mon, mon parc immobilier répond aux besoins de cette nouvelle vague qui va effectivement conditionner la demande au cours des prochaines années? Avec le vieillissement de la population, la main-d'oeuvre sera moins disponible. On va devoir se tourner davantage vers les immigrants, se montrer ouverts aux autres cultures et repenser les espaces et infrastructures pour qu'ils soient adaptés à leur mode de vie. Ils devront sentir qu'on tient à ce qu'ils viennent vivre chez nous. Les immigrants représentent une des plus importantes clientèles du marché locatif. Il est fondamental que le Québec continue de les accueillir et de les retenir en grand nombre. Le financement est désormais un défi considérable dans le marché haussier actuel. Surtout lors d'acquisition d'immeubles, il est maintenant plus difficile d'atteindre le ratio de couverture de la dette. Au-delà de l'obligation de bâtir un fonds de prévoyance, il faut évaluer les coûts réels des grands travaux à venir. La stratégie financière globale et non seulement la gestion d'immeubles sera de plus en plus un élément prépondérant qui assurera le succès des propriétaires d'immeubles. Les propriétaires doivent avoir une bonne connaissance des risques de financement de leur propriété et être en mesure de maintenir les rents et le marché pour maximiser la valeur de la pour le refinancement. Alors, immigration, financement, refinancement, valeur de propriété, ça nous amène à nos euh, derniers constats et nos derniers facteurs clés plutôt. Alors, sixièmement, l'immigration carburant de l'immobilier. Alors, mieux connaître cette clientèle-là, c'est mieux saisir les opportunités qui s'offrent à vous dans le marché locatif. Donc, ça prend des connaissances. Quels sont les besoins des immigrants? Quel est le bon produit? Avez-vous la bonne approche de communication avec les immigrants? Donc, on disait tantôt, 45 000 à 50 000 immigrants, dont la plupart s'installent à Montréal, et vont euh, s'installer forcément comme locataires dans la majorité des cas pour euh, de plusieurs années. Euh, des gens aussi qui ont beaucoup d'enfants, donc éventuellement, les locataires, la, la, la, la, le, le nombre de locataires qui euh, augmentera dans les années seront euh, beaucoup d'enfants d'immigrants, assurément. Alors, c'est vraiment une clientèle incontournable. Euh, ça va nécessiter absolument un, une adaptation requise du modèle d'affaires, possiblement plus de gestion, plus de roulement, plus d'imprévus, de coûts aussi. Donc, on sait que les gens n'ont pas nécessairement les, les moyens financiers énormes lorsqu'ils arrivent ici. Il euh, y a une adaptation au niveau culturel. Donc, des, des choses qui vont vous amener à, à revoir vos pratiques, qui pourraient amener un, un plus grand risque jusqu'à un certain point. Par contre, évidemment, c'est surtout une opportunité incontournable. Alors, déjà aujourd'hui, sans les immigrants, on peut… Euh, s'imaginer que les taux d'inoccupation seraient beaucoup plus élevés et que la rentabilité des immeubles serait nettement moins, notamment à Montréal. Septième facteur clé, devenir financier coûte que coûte. Donc, on a vu quelques extraits qui soulignent l'importance euh, des, euh, des, du financement, des calculs de, de rentabilité. Donc, avoir une stratégie financière sera primordial. On ne peut plus juste euh, voguer au gré du vent. C'est vraiment avoir une stratégie financière. Le financement impacte directement le rendement de votre investissement. Alors, euh, donc, une stratégie financière pour bénéficier d'un coût de financement le, le plus bas possible pour convertir des difficultés en opportunités. Donc, le gestionnaire immobilier, en termes de connaissances, de, de savoir-faire, euh, de calcul, devra véritablement démontrer ce savoir-faire-là ou s'il si ne l'a pas, il devra démontrer qu'il euh, qu sait bien s'entourer. Huitième facteur clé, le contrôle des dépenses, mettre l'énergie à la bonne place. C'est sûr que des dépenses, il y en a de toutes sortes. On a vu tantôt les taxes euh, qui comptent 15 des dépenses, euh, des, des, en fait, qui, qui avalent 15 des revenus. Euh, donc, les taxes, malheureusement, le contrôle sur les taxes est assez, euh, assez limité, on, on le comprend. Euh, par contre, il y a d'autres euh, dépenses, d'autres postes de dépenses importants, notamment l'énergie, qui, euh, euh, qui peuvent être euh, réaménagés de façon à euh, vous faire épargner des coûts. C'est sûr qu'il y en a qui disent « oui, mais le, le, le loyer n'inclut pas le chauffage, c'est aux locataire de le payer ». Mais dites-vous bien une chose, les locataires ont accès à l'information et sont capables eux-mêmes d'évaluer si votre euh, immeuble est performant sur le plan énergétique. Donc, en termes de coûts, euh, il y aura certainement des, des, des, des immeubles ou des propriétaires qui auront à repositionner leur immeuble et revoir la question de l'énergie pour, effectivement, avoir un immeuble plus performant. Euh, Neuvièmement, bien communiquer avec les locataires. Je devrais même dire bien communiquer avec la clientèle. C'est comme ça qu'il faut les voir. Donc, entretenir une relation de qualité et régulière. Une bonne relation est un investissement. À Être attentionné tout au long de l'année, surtout quand il y a des travaux. Donc, euh, vraiment faire des suivis euh, avant et pendant les travaux pour s'assurer que les choses se déroulent bien. Soignez l'image, l'image que vous avez en tant que propriétaire auprès de votre clientèle et l'image également de votre, euh, de votre immeuble parce que c'est aussi l'image des locataires parce que eux, le milieu, l'endroit où ils vivent, c'est évidemment l'endroit euh, qu'ils présentent à leur entourage. Donc, euh, l'image est très importante pour eux et elle est importante forcément pour vous également. Dixième facteur clé, voir de court terme à plutôt voir à long terme. Donc, c'est la mentalité même de l'investisseur qui change. La finalité n'est plus de passer un actif au suivant après qu'on ait euh, réalisé là, des, des revenus et faire un gain en capital. Euh, donc, c'est plus on, on revend l'actif au, de, de, de euh, au, au suivant de jouer. Donc, la règle, la réglementation et les difficultés du secteur qui de, demandent d'avoir une vision. Euh, vraiment à long terme, notamment quand on parle de travaux majeurs de rénovation, euh, c'est sûr que les prochains acheteurs vont être de plus en plus vigilants sur la qualité de l'immeuble qui leur est vendu. Donc, voyez à long terme l'entretien de votre immeuble, le, le, le repositionnement, l'augmentation des revenus et euh, donc euh, vraiment, vraiment de développer une culture de gestion de l'actif, culture de l'entretien et de la rénovation en continu. Donc, c'est cette vision-là à long terme, pas sur pas simplement sur euh, les revenus qui vont en découler, mais également sur le, le potentiel de revente de votre immeuble lorsque vous allez vous en départir éventuellement. Et on termine avec euh, une citation qui provient de la présidente qui a été dite par la présidente de PepsiCo. C'était tout récent, là, au mois de janvier dernier, au Forum économique mondial de Davos. Alors, Mme Indra Nouilly dit « La question n'est plus de savoir ce que nous faisons avec notre argent, mais plutôt de quelle manière faire de l'argent. Alors voilà.